De nos jours, c'est l'un des plus anciens ponts de France à être encore utilisé pour la circulation. Avec l'essor de l'industrie au 19e siècle, sont nées d'autres cultures artisanales. Elles ont permis le renouvellement économique de la ville. Mais quelles sont-elles Ce qui a permis à la ville d'Albi de s'épanouir bien plus tard, quand même, il y a la verrerie ouvrière. Hein. « Il y a le seau du sabot, c'est une métallurgie qui fabriquait beaucoup de pièces, surtout de l'outillage. Après, il y a eu les abattoirs qui ont fourni le plat traditionnel de l'Albigeois, le tripou, qui est à base d'abats de, de, d'animaux dans une sauce. » L'histoire d'Albi ne se résume pas à ce bref historique. Aussi, il convient à chacun de la découvrir davantage,